Non, 6382. Angle ouais. Angle 1036. 1036. Pause. 299 299 angle 1134 unité unité 3 4 ok deuxième tir deuxième tir